bonsoir alors aujourd'hui nous allons parler euh, juste un moment je m'entends deux fois okay. aujourd'hui nous allons parler de bourse comment investir en bourse waouh un sujet super super intéressant et et, et, et pour répondre à ce sujet pour aider la communauté à connaître les avantages, les inconvénients qu'il faut absolument pour investir en bourse. Je vais être avec une invitée. Si vous avez suivi le dernier direct, franchement, il était juste magnifique, il était juste magnifique. Euh, J'étais avec Sonia Ilama et pour ceux qui ont encore du mal à se fixer des objectifs et à les atteindre, vous pouvez regarder ce direct, il était tout simplement génial. Là, aujourd'hui, nous allons parler de l'investissement en bourse. Comme vous le savez, euh, ceux qui sont là pour la première fois, je suis Charlotte Gall. Je suis la fondatrice de cette chaîne YouTube Transmart Online. Et mon objectif, c'est que chaque femme puisse avoir au moins, au moins, au minimum, Trois sources de revenus. Et moi, je fais dans le commerce en ligne et plus précisément sur la vente sur Amazon FBA. Amazon que vous pouvez faire, que vous soyez, que vous vivez en Afrique, en Europe, aux États-Unis, bref, partout à travers le monde, vous pouvez faire des choses. Et aujourd'hui, on va recevoir quelqu'un, euh, une femme comme moi, qui fait dans un domaine autre, mais le point commun, c'est gagner de l'argent en ligne. Comment est-ce qu'on a tous ce point commun Comment Comment peut-on gagner de l'argent en étant chez nous Et euh, je suis super super contente d'accueillir Olga Ambani qui va nous parler euh, qui va nous parler de ça comment comment gagner de l'argent en ligne euh, avec grâce à la bourse. Donc on va on va parler de ce sujet pendant à peu près 45 minutes une heure et ça va être l'occasion pour vous aussi de poser des questions et d'en savoir un peu plus sur le sujet. Je vais, euh, je vais sans plus attendre, laisser rentrer Olga pour que nous commençons. On a tellement de questions, tellement de choses qu'on voudrait savoir. Donc, ce n'est pas le temps de, de, de perdre du temps. Euh, Allons-y droit au but et laissons rentrer Olga. Bonsoir Olga. Oui, bonsoir Charlotte. Wow, comment tu vas Très bien, merci et toi-même. Oui, super, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. <rire> il n'y a pas de souci avec Ah super super j'ai je, je, je, hâte j'ai hâte de savoir comment investir en bourse mais avant s'il te plaît est-ce que tu peux te présenter nous parler un petit peu plus de toi pour ceux qui ne te connaissent pas encore ok d'accord alors je suis euh, Olga Ambani pour ceux qui ne me connaissent pas je suis euh, de formation ingénieure Réseau Télécom. Donc, euh, je me suis penchée euh, dans les tout ce qui est économie numérique et tout ce qui permet de gagner de l'argent en ligne depuis 2017. Wow. Parce que, voilà, quand on est au pays, je vous promets, euh, <rire> le salaire ne suffit jamais, alors il faut toujours chercher des revenus passifs. Donc, euh, voilà ce qui m'a permis à moi de me lancer un peu dans l'économie numérique que j'ai découvert comme ça dans le temps par une amie. Et aujourd'hui, comme je suis assez auto j'ai pu acquérir euh, plusieurs formations dans le trading euh, depuis 2018. Voilà, donc aujourd'hui, euh, je présente un peu tout ce qui permet de gagner l'argent sur Internet. Donc, je, généralement, je me définis un peu en disant que je fais dans tout, comme on dit, tout ce qui <rire> donne l'argent, tout ce qui te permet de gagner l'argent avec ta connexion Internet. Vraiment, je, je partage euh, gratuitement toutes ces opportunités-là. Voilà, c'est moi. Merci, merci Olga. En fait, si ça peut euh, si ça peut rassurer ceux qui sont au pays, le salaire ne suffit pas et ce n'est pas juste pour ceux qui sont au pays. C'est pour tout le monde, c'est partout. <rire> On a l'impression que c'est ceux qui sont au pays qui, euh, qui sont limités. Mais peu importe, hein. moi je, je discute avec des femmes, même des hommes à travers le monde et il est clair, et on a vu ça de plus en plus, même avec le Covid, la sécurité de l'emploi n'existe plus et le salaire ne suffit plus. Est-ce que tu l'as ressenti avant de te lancer cette... cette euh Déjà, est-ce que tu cumules encore ton emploi ou est-ce que tu as laissé complètement le salariat Ah non, je ne cumule pas mon emploi. Vous savez, l'avantage et le secret que j'ai découvert sur Internet, c'est que pour voir l'objectif, c'est de dire aux gens qu'on est capable de tous virer nos employeurs. Donc, mon objectif, quand j'ai découvert, je me suis dit, mais attends, il y a quelque chose, il y a un trésor dans cet Internet-là. Et moi, j'ai su me saisir de ça et... Non, mais je vous demande pas de démissionner. Vraiment, n'allez pas démissionner. <rire> Moi, j'ai démissionné, j'avais mes raisons. C'est juste que à un moment donné, quand tu reçois un salaire et que comme revenu passif, tu gagnes quatre fois ton salaire, parfois en un mois, parfois en une semaine, à un moment donné, on se dit, mais pourquoi je viens m'asseoir ici en fait? Parce que si je travaille et que je peux gagner quatre fois mon salaire en un mois, si je ne prenais pas 8 heures de ma journée, ces 8 heures-là, je pense que je gagnerais certainement 8 fois mon salaire yes. en un mois. Moi, c'est comme yes. ça que j'ai réfléchi, en fait. On ne parle pas de, de 1 pour 0. Non, non, non, on parle de 1 pour deux ou trois ou cinq. Donc, vraiment, n'allez pas abandonner vos salaires en disant que vraiment, Olga a dit qu'elle a démissionné. Non, moi, j'avais mes raisons. J'avais déjà trouvé mon sucre sur Internet et j'ai su... Euh, m'en approprier en fait donc c'est un peu ça euh, j'ai viré mon employé quand même depuis <rire> wow ok ok donc ce qu'on va faire c'est vraiment avoir pouvoir permettre aux gens qui n'ont aucune notion donc je vais je vais faire comme si je ne connaissais rien en bourse on va démystifier ce sujet pour que une maman qui a la maison, qui n'a pas forcément fait de longues études, puisse comprendre au minimum de quoi on va parler ce soir. Donc, déjà pour commencer, tu nous as sorti un gros mot tout à l'heure trading. C'est comment C'est quoi ça Trading. On parle de la bourse ici et puis tu nous as sorti. Ah, c'est vrai. <rire> ok. Donc, euh, en français basique, euh, le trading, c'est juste un mot anglais hein. c'est acheter et vendre. Trader, c'est acheter et vendre. Donc, une banque ça, là, mon marché, elle fait du trading. Elle achète un peu plus, un peu plus bas, et elle revend un peu plus cher, et elle retire son bénéfice. C'est ça trader. Mais ce que là, ce commerce il se fait sur internet. Il se fait sur des plateformes. Et là, avec des, des monnaies, des crypto monnaies, ou, euh, ou la bourse. Mais en fait, l'objectif ici c'est d'acheter et de revendre pour faire du profit. C'est tout simplement ça, le trading. D'accord, ok. Et maintenant, pour revenir au sujet du jour, la bourse, tu as parlé mm -hmm. aussi de la crypto-monnaie, bourse. Pour que ce soit bien clair, Donc, on a compris trading, en plus, avec les armes de Payans, là, là, c'est bon. Donc, trading, c'est acheter, vendre. Maintenant, bourse, crypto-monnaie, le mm -hmm. sujet mm -hmm. du c'était la bourse. Tu nous as encore sorti un autre gros mot. <rire> Alors, déjà, euh, la bourse, la bourse ici, on peut définir la bourse en, tout simplement en, dire, en disant que c'est c'est un lieu, on va dire ça, un lieu immatériel, donc un lieu qui n'est pas physique, où euh, on achète et on vend les actions d'entreprise, ou alors où on, échange, où on échange de l'argent contre une part d'entreprise, en fait. C'est ça qu'on appelle la bourse. Voilà, donc, et la bourse, on ne peut acheter une action que si euh, elle a été cotée. Voilà, ça signifie qu'une entreprise a décidé euh, de développer, de se développer plus et a mis certaines parts à vendre et l'argent qu'il va recueillir suite à la vente de ces actions, de ces parts-là, va permettre de développer certainement d'autres projets. Et donc, c'est un peu ça, la bourse. Et maintenant, nous, euh, on prend part à ça en disant qu'on investit en bourse. Ça signifie qu'on décide de venir Prendre part à ce marché-là, de venir acheter aussi notre part et devenir actionnaire de, de ces entreprises. Parfois, quand on le dit, on se dit que c'est pour euh, soit les blancs ou alors c'est pour les bobos ou c'est pour ceux qui ont de l'argent. Non, non, non, vraiment moi Je pense que pour moi, de ce que je fais l'investissement depuis, je pense que la bourse est euh, le domaine d'investissement le plus accessible à tout le monde. D'accord. Mais là, ça veut dire que tu es actionnaire dans des entreprises. On comprend simplement <rire> comme ça. <rire> Alors, oui, bien entendu, euh, c'est important. Pourquoi? Parce que ce qui est impressionnant dans la bourse, c'est que tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent. Dans la crypto monnaie, voilà, on va comme me dire, j'ai un gros mot, c'est vrai, on, on vient, on en vient. Alors. Dans la crypto monnaie, même sur des plateformes, quand tu veux acheter, par exemple, une crypto, tu vas voir l'arrière, il y a un minimum requis. Ce minimum n'est jamais moins de 6500 parfois, c'est, moi, dit, faut 10 dollars, il faut 50 dollars. Et même, quand tu veux avoir un montant conséquent, il faut vraiment aussi mettre assez. Or, la bourse, il y a des entreprises cotées en bourse. Un peu, si je prends un exemple des marchés africains, les marchés africains, les, les, la majeure partie des entreprises cotées en bourse, sur les marchés africains, c'est les marchés de l'Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire. C'est beaucoup plus des entreprises ivoiriennes qui sont cotées en bourse. Et dans ces entreprises-là, tu peux devenir actionnaire avec 1 500 francs parce que les actions valent entre 1 francs et 15 000 francs CFA. Donc, vous voyez que c'est assez accessible. Ça signifie qu'avec 10 000 francs, tu peux très bien acheter plusieurs actions comme avec 1500, tu t'achètes une action euh, et puis après euh, elle prend de la valeur, tu la revends. Donc je pense que pour, moi, pour ma part, par expérience, c'est vraiment un domaine qu'on se dit, euh, quand tu entends la bouche, tu entends un gros mot, tu vois beaucoup d'argent. Or, quand tu connais, quand tu es informé, bah, tu te lances. Wow, merci en enfin, Franck. Et, et tu, tu es en train de bien démystifier le sujet. Alors, on a l'impression que non, c'est pour les hommes. C'est pour euh, des gens qui ont fait trop d'études. Il faut ah, beaucoup d'argent pour investir. Et là, tu montres à quel point, avec 1500 francs CFA, on peut déjà investir en bourse. Ah oui. Donc, c'est accessuel à tout le monde. Oui. Et, et l'avantage, contrairement à beaucoup euh, d'investissements qu'on fait, c'est que l'investissement en bourse, c'est qu'on investit dans le réel, en fait. On investit dans l'économie réelle. C'est-à-dire, l'entreprise, elle existe réellement et on veut, on fait partie, en fait, de ceux-là qui vont développer l'entreprise. Développer l'entreprise, et en même temps prendre part au développement de ton pays en même temps. Donc, en fait, tu, tu investis réellement dans l'économie. Donc, c'est pas euh, fictif. C'est pas quelque chose qui va se lever et disparaître demain, forcément. Donc, c'est, ça, c'est l'un des avantages. Et ce qui fait de, de la bourse l'un des investissements à long terme euh, que je dirais plus stable et plus fiable sur le long terme. Oui, oui. C'est quand même un vieil investissement. Est-ce que euh, oui. la bourse, c'est depuis des années qu'on entend parler de la bourse? Oui, la euh, bourse existe depuis, depuis des années. Depuis des non, années, c'est pas -ce récent. Ça. Encore, bon, un peu plus que la bourse quand même, quand comparé à la bourse. Euh, Est-ce que de nos jours, investir en bourse est encore rentable? Ce n'est pas old-fashioned, old fashion. ce n'est pas vieux comme... Ce n'est euh, pas vieux, vieux, surtout que oui. Et puis ça. après, il est vrai que la bourse, c'est l'un des plus vieux, vieux investissements, je dirais, parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on entend parler de bourse, surtout qu'on entendait parler, pour nous, c'était des choses, parfois ici en Afrique, on va dire, les, c'est les choses des blancs. C'est les gros mots, tu vas entendre, oh, Microsoft, les actions de Microsoft ont chuté, les actions de telle entreprise ont augmenté. On entendait que ces grosses euh, firmes-là. Donc, du coup, on se dit, ce pas quelque chose pour nous, mais c'est là depuis on en entend parler. Or, aujourd'hui, euh, les statistiques montrent que c'est l'un des investissements les plus fiables et les plus rentables sur le long terme. Si tu veux investir dans la bourse, n'investis pas dans la bourse pour gagner dans six mois, pour dire, OK, moi, je vais me faire le gain dans six mois. La bourse est un investissement rentable sur le long terme. J'appuie encore, je souligne, long terme avec beaucoup de big rouges. C'est très important. Donc, si tu veux gagner le la la la, non, n'investis pas en bourse. Euh, la bourse, c'est n'est pas le la la la. Parce que la bourse, en fait, tu gagnes en, en, sur le temps grâce aux dividendes. Et dividendes ici, j'entends par dividendes. Les bénéfices que l'entreprise où tu es actionnaire s'est fait. Et donc, il partage entre les différents actionnaires. Donc, tu gagnes à la bourse en recevant ces dividendes-là parce que tu es actionnaire. Et maintenant, tu gagnes encore à la bourse parce que, après, une action, parce que ça, c'est l'un des avantages de la bourse, c'est que la bourse a cette, euh, cet avantage-là où les actions de la bourse sont toujours, la plupart du temps, croissantes. Croissantes, autant pour moi. C'est-à-dire une action ne peut pas être stagnante de 2001 à 2010. La même action ne peut pas valoir le même coût. La plupart du temps, elles sont croissantes à long terme. Et ça, c'est ce pour ça qu'on dit que la bourse est rentable sur le long terme. J'ai acheté une action à 1500 en 2010. En 2015, la même action coûte déjà 2500. Tu vois un peu? Donc, ça, c'est déjà un plus. Tu gagnes doublement dans la bourse sur le long terme parce que. Non seulement tu reçois les dividendes, les bénéfices que l'entreprise fait, qu'on te reverse, soit annuellement, soit semestriellement ou euh, trimestriellement, ou alors, et pas euh, ou alors et aussi, tu gagnes de ce que ton action aura pris de la valeur dans le temps. Donc, quand tu vas additionner le pourcentage, je prends, euh, il y a euh, l'entreprise, je crois, Sodesi, une entreprise ivoirienne cotée à la bourse. Euh, qui a fait 8% de, de, de, de bénéfices des dividendes pour ses actionnaires plus 41% en 2021 de, de, de, de, de, de gains sur euh, l'évolution de son action, l'action la, qui a pris la valeur. de. Donc tu vas faire un 41% plus euh, un 8%, tu te retrouves avec 49%, pratiquement 50% en une année, de bénéfices que... Alors, imaginons un peu ça sur deux ans, sur cinq Exactement. ans. C'est quelque chose que tu peux même léguer à tes enfants comme héritage. J'ai acheté des actions, demain, mes enfants vont en bénéficier parce que je suis sûre que, voilà, dans cinq ans, dans dix ans, tu peux acheter l'action même pour cotiser à ta retraite que d'aller déposer peut-être à la sienne. Puis tu te dis, OK, bon, j'achète une action. Euh, dans dix ans, quand j'irai à la retraite, voilà, je, je suis sûre que ça m'aura produit quelque chose. Donc, c'est vraiment des investissements à long terme pour ceux-là qui ont des, des projets euh, vraiment bien ficelés, euh, qui veulent garder un bon plan de, de retraite ou l'avenir de leurs enfants, de leurs frères et tout. C'est un panoplie d'avantages. <rire> et puis, Olga, tu nous parlais de... Euh, On a compris que c'est bien, c'est un investissement sur le long terme. Mais quelle est la période minimum que tu conseillerais. Si, par exemple, j'ai euh, un 50 000, 100 000, et puis je veux bloquer pour une période, tu, parce que là, tu disais, OK, c'est un bon investissement sur le temps, mais il faut que je, je sois patiente à peu près combien de temps pour pouvoir avoir un résultat conséquent. Alors, euh, je ne pourrais pas te dire, je sais juste que dans l'investissement à la bourse, parce que je reste encore dans la bourse, dans la bourse, mmh. il faut se doter de patience. Mmh. Oui. L'entreprise ne euh... saura te dire que mmh. vraiment, ton action va valoir 10 de plus dans un an. Mais ce que je peux dire, c'est que en mettant ton argent, si c'est sur le marché européen, par exemple, sur le marché européen, tu es sûr d'avoir des dividendes, par exemple, chaque six mois, c'est-à-dire des bénéfices que l'entreprise fait en fonction de la quantité d'actions que tu disposes. L'entreprise te reverse tes intérêts chaque six mois ou chaque un an. Maintenant, il y a les marchés, un peu comme les marchés, je crois, américains, où on te reverse les dividendes chaque trimestre ou alors chaque semestre ou annuellement, donc déjà trois fois l'année ou quatre fois l'année. Maintenant, pour ceux-là qui veulent euh, recevoir, par exemple, même les dividendes chaque mois, par là voilà, maintenant, il faut mettre ce qu'on appelle, c'est une stratégie. Donc, tu peux mettre une stratégie d'investissement sur pied, où tu regardes les périodes à laquelle tu achètes tes actions sur les différents marchés, et tu t'arranges à ce que, sachant que celle-ci va te payer tel mois, et que celle-ci pourra te payer tellement. Alors, tu fais toute une stratégie d'investissement où chaque mois tu es sûr de recevoir les intérêts d'une des entreprises en bourse où tu as acheté tes actions. Ça, c'est des stratégies que tu mets sur pied quand tu as décidé d'investir sur le long terme. Et comme ça, tu es sûr que chaque mois tu reçois tes dividendes. Maintenant, après combien de temps, euh, je ne saurais dire le, le, le pourcentage que ça prend. Mais je sais que si tu mets une bonne stratégie, tu es capable d'être payé chaque mois et de recevoir tes intérêts, tout simplement. Donc, ce n'est pas... Euh, okay. pas oui, je pense qu'on qu a compris, Olga. Euh, N'hésitez pas, vous pouvez poser des questions à Olga. Et euh, moi, je veux revenir sur un point. Parce que tu maîtrises tellement le sujet, tu as encore sauté une étape. Tu nous parles d'investir dans des entreprises. Après, tu commences à nous parler de marché. Tu es sur le marché africain, marché nord-amérique. Donc, Nous sommes passés quand d'entreprise à marché. C'est quoi le marché <rire> Alors, <rire> en fait, quand je parle de marché, c'est comme j'ai défini tout à l'heure euh, le lieu. Quand j'ai défini la bourse, j'avais dit ici que la bourse c'était une place, oui. c'est-à-dire une place de marché où on vient acheter. En fait, pourquoi Parce que la plupart du temps, on achète où, en fait c'est un commerce qui se fait là. C'est un échange qui se fait, un échange de biens et de services, de l'argent que tu donnes pour une action que tu ne vois pas. Ou un peu. Mais oui. pour faire cet échange-là, on a besoin d'un environnement qui n'est pas physique à cet instant-là en ce qui concerne la bourse. Et donc, on va parler de marché parce qu'on sait la plupart du temps que c'est au marché que tu peux acheter des choses. Donc, du coup, c'est aussi simple que ça. Donc, quand je dis le marché, c'est... Euh, c'est pour dire que c'est cet espace virtuel où tu peux tout acheter. Okay, tu peux acheter des actions, tu peux acheter de la crypto, tu peux acheter de la débit, tu peux acheter, tu peux même acheter, tu peux faire les achats en ligne. C'est toujours acheter sur le marché. <rire> D'accord, okay. merci. Et s'il te plaît, est-ce que tu as des astuces? Comment définir si on se lance sur le marché africain? Euh, européens, si on choisit... Comment choisir telle entreprise et pas telle entreprise pour investir? OK. Maintenant, en ce qui concerne le comment choisir, quelle entreprise choisir, comment... C'est-à-dire, toutes ces techniques-là pour déceler la meilleure entreprise où tu vas mettre ton argent. Ça, là, c'est le secret qu'on donne à la formation. Ah, <rire> parce que c'est toute une école. C'est toute une école parce que là... Tu vois, c'est déjà l'école là-bas. Parce là, qu'il y a depuis, tellement métaux. Là, hein. de métaux. C'est l'école, hein. Tu en dans la maison. Oui, c'est vrai que, que c'est l'école. Donc, partie de l'école, là, pour ceux-là qui sont intéressés, il <rire> faudrait mieux aller payer la formation. Ah oui, livrer tu as des limites. Moi, je dis ça. ça. L'autre côté, pas... là, euh, comment choisir, comment. Ça, c'est le secret de la formation. Ah! Euh, ok, ok. Bon, on va revenir sur la formation, continuer avec d'autres questions et après tu vas nous donner les secrets qu'il y a derrière <rire> la formation. D'accord, d'accord. Um, non, donc, mais les vêtements, la, la bouche, ok. D'accord. Um, oui, non, je prenais, je regarde les questions. Il y a Rosemary qui nous salue, femme de valeur. Merci, bonjour. Uh, beaucoup d'admiration, merci, merci. Euh, oui, il n'y a pas d'autres questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Olga, okay, même si elle a des secrets, je suis sûre qu'elle va, va nous le dire. Donc, si vous avez des questions, demandez. <rire> euh, donc là, tu as parlé en, en thème d'avantages. Euh, on a parlé du fait que c'est accessible à tout le monde. Et maintenant, moi, je, je pense en thème d'inconvénients. Est-ce que ce n'est pas difficile euh, comme... Euh, parce que pour toi, là, tu parles de marché, entreprise, tu vas investir. Euh, tu as parlé de formation, on va revenir dessus, mais franchement, dis-nous, est-ce que ce n'est pas, pas compliqué comme investissement? Euh, compliqué, genre, euh, est-ce qu'il y a les inconvénients? Est-ce qu'il y a besoin un pas à taf. mettre son argent? Non, mais des fois quand tu entends parler de bourse, tu vois les graphes rouges et verts, ça monte, ça descend. Ça descend et tout. C'est pas il ne faut pas avoir, un bac, avoir fait une filière scientifique à fond pour comprendre cette histoire. Voilà, c'est vrai que s'il faut encore entrer dans ce graphique technique-là, c'est qu'il va falloir pour aller de la machine, faire une présentation et dire, OK, c'est, comment on va dire ça, c'est des analyses techniques, en fait. Parce que pour analyser un marché comme je vais encore utiliser le mot crypto monnaie en fait les, le, le trading des actions d'entreprise ou euh, des crypto généralement l'analyse fondamentale ou comme l'analyse technique c'est des choses qu'il faut maîtriser parce que ce que je dirais c'est que vous n'avez pas besoin d'un diplôme pour investir en général mais vous avez besoin d'un minimum de connaissances savoir dans quoi vous mettez votre argent, comment dans, ce dans quoi vous mettez votre argent, comment ça fait pour fructifier votre argent, pour vous donner des revenus plus tard. C'est très important parce que d'autres personnes, euh, qu'elles soient éduquées ou qu'elles aient des longs diplômes ou pas, certaines personnes se contentent juste à mettre leur argent. On leur a dit que ça donne de l'argent. En fait, tout ce qui l'intéresse, c'est que ça va lui donner de l'argent. Ça, c'est une très mauvaise façon d'investir. Vraiment, je vous le déconseille. En toutes choses, nous, on, est, on a l'habitude de dire, Dio, do your own research, prenez la peine de toujours faire vos propres recherches. Si vous n'avez pas le temps de faire des recherches, alors prenez un peu de temps et formez-vous, auto-formez-vous si vous n'avez pas l'argent, même pour payer la formation. Mais c'est très important, je vous dis encore, de toujours faire un minimum de, de recherche ou alors d'apprentissage. Une petite formation personnelle pour t'aider à comprendre dans quoi tu mets ton argent. Ça va t'éviter de perdre de l'argent. Ça va t'éviter de te faire arnaquer. Soit par quelqu'un, soit par des entreprises qui ont de très belles paroles en ligne. Tu sais, Charlotte, avant, quand je venais de me lancer, il y a des gens que euh, pour information, je fais dans le change des de crypto-monnaies. Donc, je vends et j'achète la monnaie. Donc, si vous avez les bitcoins, les yeux et vous voulez changer. Ou alors, vous avez l'argent en, en fiat, vous voulez changer en crypto. Ça, c'est ce que j'ai commencé à je, je faire beaucoup plus. Maintenant, alors, j'ai connu des gens qui achetaient de la monnaie. Vous savez, ils ont dit, madame, j'ai fait mon dépôt depuis, mais le monsieur, ça fait deux jours, il m'a promis d'avoir 100% en 48 heures. Je dis, pardon. Euh, on wow. m'a demandé de faire des fois à ce numéro. Et euh, j'attends, ça fait déjà plus de 48 heures, je n'ai pas reçu euh, mon double d'argent. Je dis, mais sérieusement. Alors, quelqu'un vous contacte, vous connaissez la personne, euh, non, on sait, il m'a écrit sur Telegram. D'accord, donc ça signifie que même son numéro de téléphone, vous ne l'avez même pas. Alors, quelqu'un vous appelle et vous dit qu'il va vous faire gagner 100% en 48 heures. Alors, je te promets que beaucoup tombaient dans ce piège. À un moment donné, quand j'ai décelé le client qui achetait les crypto-monnaies chez moi et qui annaquait ces gens, je préférais appeler le numéro qui m'a fait le dépôt pour dire, excusez-moi, vous avez fait le dépôt, c'est pour l'achat de quelle crypto-monnaie Ah non, on m'a dit que c'est pour acheter la crypto-monnaie dans 48. Et je dis à la personne vraiment, excusez-moi, moi je suis une entreprise, je vends la crypto. Mais je remarque que beaucoup de personnes se plaignent. Et si vous avez fait le dépôt parce que vous espérez un 100% en 48 heures, je préfère vous renvoyer votre argent parce que vous n'allez jamais recevoir un 100% en 48 heures. Exactement. Le risque Exactement. est tellement élevé parce qu'on veut gagner de l'argent. Là, la, là, la, la. Je vous dis même en un mois, le 100%, c'est la nacre. Il n'a pas un 100% en un mois. Sauf si vous êtes non. trader. Parce que ce n'est qu'un trader qui gère son investissement lui-même et qui sait comment jongler entre ses positions là-bas et il se fait son argent et il peut se faire son 100%. Mais quelqu'un qui vous dit « Envoie-moi l'argent, je te multiplie ça en 100%. » Vraiment, qui va t'enrichir sa famille. Qui prend l'argent de sa famille, tu multiplies ça, ça va devenir beaucoup. Exactement. Plus 100%. Exactement. Et là, même justement, en parlant d'achat, il y a Divine qui demande comment passer un achat. Ok. Déjà, euh, quand vous voulez faire là, c'est l'achat de quoi? D'une crypto-monnaie? Non, nous sommes en bourse avec le sujet du jour. Donc, alors, investir, la bourse, euh, bourse, comme je disais tantôt, en bourse, pour faire un achat, en fait, vous ne pouvez pas vous poser, je vais acheter. Pour acheter, il faut savoir déjà maîtriser la plateforme. Il faut déjà sélectionner le courtier avec lequel vous allez travailler, parce qu'on parle de bourse. Non, non, non, on non a des attends, attends, là, là, on doit arrêter. Tu l'as alors, trop de gros mots. Ah, plateforme. Plateforme. Je, de très bien. Plateforme. Avec, Outils, Mais je la parler... parler... ouais. voilà. comprendre. Nous, <rire> <pas>. nous <rire> sommes au marché. Donc quand tu parles de plateforme, il faut que tu nous dises quand on marché On a une plateforme, c'est quoi? Euh, quand je parle de plateforme, c'est le marché déjà en fait. Tu achètes ou tu achètes sur un marché, ça signifie que tu achètes sur une plateforme. On peut dire que tu achètes sur un échangeur. Voyez un peu. Que tu Mais as maintenant. Un peu. Peut-être que c'est un exemple d'une plateforme ou d'un marché, je ne sais pas. De... Alors, c'est un site, on va dire ça comme ça. C'est un site, on va dire c'est un site internet. Donc, c'est un espace virtuel qui euh, a des liquidités, c'est-à-dire qui a des liquidités qui vont te permettre maintenant de venir avec ton argent et d'acheter, de changer ton argent contre une monnaie virtuelle ou contre une action ou contre quelque chose. Donc, c'est comme non. ça qu'on achète. En fait, j'ai mon argent, alors je vais en ligne et je veux acheter quelque chose que le site Internet propose. Un peu comme faire des courses sur AliExpress ou bien faire des courses en ligne où tu vas aller oh. sur un site qui propose des marchandises. C'est la même chose avec, euh, quand je parle des, des, des plateformes ou des échangeurs. Ce sont ces oh. sites-là, en fait, qui te permettent euh, qui ont très souvent assez de liquidités, de grandes liquidités, en fait, et qui te permettent donc de venir avec euh, la monnaie que toi, tu as pour acheter celle que tu veux acquérir. Donc, par exemple, j'ai le franc CFA. Je vais sur cette plateforme-là. Est-ce que tu as un exemple de plateforme? Alors, si tu as gérer, le franc CFA, aujourd'hui, par exemple, les plateformes, comme elles sont numériques, on comprend que pour pouvoir échanger, il faut que ton argent soit numérique, n'est-ce pas? C'est d'où interviennent donc les gens comme les, les moi comme ça, où on essaie de faire l'interface. Toi, tu as le CFA, toutes les technologies échangent, machin, là, pardon. Ce n'est pas ton, tu ne veux pas te frotter à ça. Alors, tu vas dire, OK, Olga, j'ai appris que tu changes la crypto-monnaie. Oui, en fait, j'ai 10 000 francs, je veux du Bitcoin, par exemple. Et je vais te dire, OK, 10 000 francs te font peut-être 15 dollars Bitcoin, par exemple. Tu dis, OK, exactement, je veux 15 dollars Bitcoin. OK, tu m'envoies tes 10 000 ou tu viens sur place. Tu paies tes 10 000, on te donne un reçu. Et alors, on crédite on te, donne tes, on te crédite dans ton portefeuille électronique. Parce que je dis encore, quand on parlait déjà de numérique, tout ce qui est dans ce contexte-là sera numérique. Même votre portefeuille devient électronique. Vous enlevez vos 10 000 francs de votre portefeuille physique qui était dans votre poche pour le mettre que sur Internet, alors là, il va dans un portefeuille numérique, donc électronique. Et l'interface de ça, c'est pour ça qu'il y a les, les exchanges. Quand on dit les échangeurs c'est les échanges. Un peu okay. comme si vous prenez le dollar, vous allez dans une banque et on vous donne le franc CFA. Donc, c'est okay. la, la même activité. Pourquoi je vais loin? Orange Money. Par exemple, voilà. Orange Money, c'est un service numérique. C'est l'exemple le plus simple. Tu prends le cash, on te met l'argent dans ton téléphone. Quand c'est dans ton téléphone, tu ne touches pas avec les mains. Et quand maintenant c'est dans ton téléphone, tu peux faire les achats en ligne puisqu'il y a des sites où tu fais les achats en ligne, tu fais les achats au supermarché sans toucher de l'argent. Okay, donc c'est le même principe en ligne, c'est la même chose. D'accord, donc c'est comme ça que se fait l'achat. On passe par un échangeur ou par une personne comme toi qui va changer mettre euh, la monnaie qu'il faut dans notre portefeuille électronique. Et à partir de là, on va sur une plateforme de l'achat pour acheter des, des, euh, des parts dans une entreprise. Oui, oui, oui. Par exemple, oui, voilà. Maintenant, chaque euh, plateforme-là, donc, peuvent différer en fonction de, de ce que tu veux, en fait. Voyez un peu. C'est comme Orange Money. Il y a plusieurs pour Orange Money, n'est-ce pas Alors je peux oui. décider d'aller à la maison mère. ou bon, je peux décider de passer par les partenaires Orange Money. Tout le monde qui est partenaire Orange Money, c'est tous ceux-là qui ont des activités de change de de pour Orange Money. Sur euh, yeah. euh, internet, c'est pareil. C'est là où je parlais de courtiers. C'est c'est un peu comme les ceux-là qui mettent de la de la liquidité là. Tu peux en trouver plusieurs, mais euh, il faut savoir les sélectionner parce que même ces plateformes-là, vous savez, il euh, n'y a rien qui n'a pas de risque. <rire> C'est pourquoi on ah, demande oui. de toujours de, de bien se former pour mieux dénicher où mettre son argent. Exactement, exactement. D'ailleurs, bon, ça, je pense qu'on a déjà... Yemeli, euh, avec combien peut-on se lancer en bourse? Ah. Donc, tu nous as dit... OK. Alors, avec combien, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend des marchés. Ça dépend, euh, euh, est-ce que nous sommes sur euh, la bourse, le marché africain? Quand j'appelle marché africain, on parle des entreprises africaines cotées en bourse. Ou alors, est-ce que nous sommes sur les entreprises européennes? Mais les marchés les moins chers en action, ce sont les entreprises africaines qui sont cotées en bourse, notamment euh, l'Afrique de l'Ouest, où le minimum d'investissement donc, l'investissement va de 1 francs CFA à 15 000 francs CFA. Ça, c'est la marge de, du prix d'une action en bourse sur le marché africain. D'accord. Et il y a une forme de valeur qui demandait, les sociétés camerounaises, il n'y en a pas en bourse? Alors, euh, là, je n'ai je pas encore investi dans une sociétés camerounaises en bourse. Il y en a des sociétés camerounaises en bourse, mais ça dépend. Vous savez, il y a plusieurs sociétés qui sont sous des partenariats. Je prends par exemple CFAO. CFAO est coté en bourse. Il y a CFAO Cameroun. Mais CFAO oui. n'est pas à la base d'une entreprise camerounaise, vous voyez. Il y a beaucoup de grandes sociétés qui sont au Cameroun, qui sont cotées en bourse, mais dont le siège n'est pas vraiment le Cameroun. Comme CFAO, oui. par exemple. CFAO est un oui. peu partout. Mais CFAO est coté en bourse. Je pense que c'est là-bas, c'est en Côte d'Ivoire. Exactement. Donc, il y a certaines entreprises comme ça qui sont cotées à la bourse. Euh, elles, sont, elles ont des représentations partout, mais quand tu ne connais pas réellement son siège, tu vas te dire, bon, c'est le Cameroun, alors, non, c'est pas le Cameroun, mais nous, Exactement. on va mettre ça dans le marché africain. Et oui. ce n'est pas toutes les entreprises, je dis encore, ce n'est pas toutes les entreprises qui sont cotées en bourse où vous devez aller acheter les actions. Il faut prendre le temps d'étudier le marché, étudier Exactement. un peu comme l'historique de l'entreprise, euh, ses bénéfices, ses intérêts, un peu, donc, c'est, c'est, du temps que vous prenez, parce que avant de mettre votre argent, c'est important. Et de dire, OK, ces cinq dernières ou dix dernières années, l'entreprise, les actions de cette entreprise ont pris une valeur peut-être de 10%, 20%. En fait, c'est en, en fonction de ça que tu fais tes, tu sélectionnes et puis tu procèdes par élimination. Donc, c'est, c'est, c'est ces points là en fait, qu'il faut souvent noter avant de se lancer. Ah, merci. Merci beaucoup, Alguien. Et il y a un Cash qui demande, euh, oui, peux-tu donner un exemple d'entreprise en bourse? J'ai pris l'exemple de Sodeci tout à l'heure, une entreprise ivoirienne. J'ai pris l'exemple de CFAO. CFAO est coté en bourse aussi. Ouais. Euh, et après, ça, c'est <rire> la bonne question. C'est bien beau d'investir, mais comment est-ce qu'on récupère son argent? <rire> <rire> voilà. Alors, on le récupère de la même façon où vous l'avez mis. Hein. Comme je le disais, il y a ce qu'on appelle les échangeurs. Vous êtes sur votre portefeuille électronique, n'est-ce pas? En investissant, vous avez utilisé un portefeuille électronique pour investir. Au moment du paiement, l'entreprise vous paye de la des différentes méthodes de paiement qu'ils ont mis. La plupart du temps aussi, ça peut être via le même moyen que vous avez utilisé pour acheter l'action. Et l'argent arrive dans votre portefeuille parce que vous avez un compte. C'est-à-dire quand vous achetez une action en bourse, vous avez un compte parce que vous, vous contrôlez votre compte un peu comme une banque en ligne. Vous voyez Donc, dans ce compte-là, vos bénéfices sont reversés et vous pouvez voir combien vous avez. Le jour où vous voulez faire le retrait, vous allez faire le retrait euh, pratiquement de la même manière que vous avez acheté. Ça peut être bah. que sur la plateforme, vous avez euh, du CFA. Je veux dire quoi de d'une crypto ou bien les perfect money, les stable coins. Alors, sur la plateforme, on peut payer par carte Visa. L'argent vous sera viré directement dans votre carte Visa ou alors un virement bancaire. Tout dépend, comme je disais tantôt, de la plateforme que vous utilisez et des méthodes qu'ils permettent. Maintenant, si tu te retrouves avec une monnaie électronique, alors tu vas vers les échangeurs. Ça peut être moi, ça peut être une autre personne qui va dire, OK, tiens, Olga, est-ce que tu prends, par exemple, les, les perfect money? Je te dirais, oui. Je prends les perfect money. Alors là, tu viens avec tes perfect money que je vais te changer pour te donner de l'argent cash. Tu peux dire non, je ne veux pas le cash. Dépose ça plutôt dans mon compte bancaire. Alors, tu reçois soit un dépôt soit un virement bancaire. Ou alors, la plateforme peut permettre que, à ce que tu retires ton argent et que ce soit viré directement dans ton compte bancaire. Tu inities juste un virement vers ton compte bancaire et tes dividendes te seront virés dans ton compte bancaire ou dans ta carte bancaire. Donc, tout dépend du marché où on se trouve et des méthodes de paiement que chacun ouvre. Et est-ce qu'on arrive à, à vraiment rentrer, à avoir vraiment du bénéfice? Parce qu'à autant d'intermédiaires, il faut changer l'argent pour Merci. avoir telle valeur. Est-ce que tout ça, ce n'est pas des frais qui réduisent complètement le, le bénéfice qu'on peut se faire? Non, vous arrivez bien sûr que vous arrivez à avoir du bénéfice parce que tout ce qui se passe, ce n'est qu'une histoire de change. Ce n'est qu'une histoire de change. Si vous devez voyager pour quitter d'un pays à un autre, vous aurez besoin du, de la monnaie de ce pays-là. Vous n'allez certainement pas acheter euh, la personne qui va vous changer l'argent, que ce soit la banque, que ce soit à l'aéroport. Il y a les taux de change qui sont appliqués. Et dans ces taux de change, vous allez aller sur Google, vous tapez, vous allez dire, ah tiens, mais là je vois que le dollar c'est 600, mais pourquoi il me fait le dollar à 600, à 650 ou à 610 Non, si tu veux changer le dollar à 600 pas sur Google, tu changes directement ce qui est impossible. En fait, il enlève juste ses commissions qui ne sont pas souvent grand-chose en fonction du marché et il te change. Donc, en fait, tu ne paies pas en réalité. Parce que après, lui aussi, pour changer ton argent que tu, tu as envoyé, il va, il, va, il, va, il va appliquer aussi, on va lui appliquer aussi ses mêmes frais, en fait, pour changer. Donc, ce n'est que c'est un frais qui sont vraiment minimes, en fait, et négligeables. Ok. Il y a qui demande, sachant que le risque zéro n'existe pas, acheter une action garantie des bénéfices sur le long terme? Alors, acheter une action, bien sûr, le risque zéro n'existe pas, comme je l'ai dit. Il y a toujours un risque, même quand tu construis ta maison, il <rire> y a le risque. <rire> Amis, a hein, vu, te, moi, j'ai l'habitude de dire, même quand tu te lèves le matin pour sortir, tu n'es pas sûr de revenir. Voilà, par exemple. Mmh. Même le simple fait de vivre sur terre, c'est risqué. C'est fait test, donc. Oui, maintenant, il euh, n'y a pas une garantie, mais étant donné que c'est pourquoi on dit, avant d'acheter une action, tu prends le temps. Je prends quelqu'un qui va peut-être acheter les actions de Microsoft. Je me lève et puis je dis, on connaît, la plupart de nous connaissons Microsoft. Parce que tout ce qui tourne dans les, les unités centrales ici, quand ton ordinateur démarre, tu vas voir avec eux, ou wow, tu vas voir Microsoft Office. Donc, on va te dire, euh, tu dis, OK, je vais acheter les actions de Microsoft. Dans nulle part, tu ne liras que les actions de Microsoft vont toujours. Il peut y avoir une année, une période dans le mois où les actions baissent. Un peu comme la crise de l'Ukraine actuellement a fait chuter beaucoup de marchés. Mais c'est un truc qui est temporaire pour une période donnée. Après, ça remonte. Mais par euh, étude, on a on est tombé sur les résultats où, sur le long terme, une action est tout, a toujours grimpé Parce que chaque entreprise, ce qu'ils font, c'est quoi On cherche toujours à se développer. L'entreprise cherche à développer de nouveaux produits. L'entreprise cherche euh, toujours à aller, à atteindre un sommet. Donc, du coup, c'est difficile qu'une action ne prenne pas de la valeur dans certaines entreprises ou certaines grandes entreprises cotées en bourse. L'objectif est toujours d'augmenter la valeur de ses actions. Et pour cela, il faut développer développer de, de nouveaux produits et tout ce qui s'en D'accord. Il euh, y a Beko qui euh, apprécie. <rire> euh, comment faire pour passer des achats à l'international? Donc, admettons, on, est, on a passé le même principe. Si j'ai mes francs, CFA quoi? Mais là, que je veux acheter sur le marché? Euh, le 440 par exemple, ou un autre marché. Donc là, j'utilise je, je, je, le même principe, un échangeur, et après, je, je vais sur ce marché, si j'ai bien compris. Oui. Ok, ok. Euh, après, il y a Divine qui constate que tu es plus crypto-monnaie que action, euh, si j'ai bien compris. Est-ce que tu es plus crypto-monnaie que action? Et est-ce que la formation, c'est vraiment bourse ou alors, c'est plus crypto-monnaie. Alors, euh, que, comment, pour répondre à ta question, alors, ce que je dirais d'abord, c'est que qu'un investisseur, comme conseil prenez ça comme conseil, pourquoi on investit? Quelqu'un me demanderait pourquoi j'investis en bourse Je vous répondrai pour diversifier mes investissements. Parce que qu'il est toujours bon d'avoir plusieurs sources de, de revenus. Et donc, il faut... Diversifié. On ne met pas tous les œufs dans un même panier, d'accord? Alors, et moi, j'ai une entreprise avec euh, euh, un domaine qui fait dans la formation, un peu comme une académie de trading, de, de formation, où on forme que ce soit en trading, que ce soit en, en bourse. Et ce n'est pas que le trading des cryptos. Parce que si vous voulez vous former en crypto, on va vous former. Moi, personnellement, quand je vous dis la vérité, moi, je n'ai jamais fait une formation en trading des crypto-monnaies. Non, non, non. J'ai fait une formation en trading du Forex. Je me suis formée en indice boursier, en action d'entreprise. Et j'ai fait une formation dans la crypto-monnaie, qui n'est pas à ne pas confondre, parce qu'il y a aussi ça que vous devez comprendre. Il faut savoir définir votre profil. Est-ce que vous êtes un investisseur? Ou alors est-ce que vous êtes un trader? C'est deux choses bien différentes. Qu'on ne comprend pas. Je vais vous expliquer un petit peu, parce que là, est-ce que tu peux donner plus de précision? Oui, bien sûr, alors. Bien sûr. Alors, pourquoi je parle de définir son profil? Vous savez, un investisseur, c'est quelqu'un qui prend son argent, son capital et se dit OK, je vais me faire du bénéfice. Et la plupart du temps, c'est des personnes assez patientes qui n'ont pas le temps de se bourrer la tête avec trop, trop, trop de cahiers et tout ça, là, là, là. Comment je fais pour gagner ici ou oh, comment expliquer, c'est comme ça Ok, je peux gagner sur combien Un an Six mois Ok. Il prend son argent, il met. Dès qu'il fait le bénéfice, à cette durée-là, il retire son, euh, son, son bénéfice. or oh, le trader, c'est qui Le trader, c'est quelqu'un qui est sur le marché constamment. Ça signifie quoi Le marché monte, il gagne. Ça descend, il peut gagner comme il peut perdre, mais il joue sur les deux tendances du marché. Et pour faire ça, il faut être très, mais alors très disponible. Un investisseur peut passer une heure de temps sur, son, sur sa machine pour étudier ce qu'il va acheter comme investissement. Dans quoi il va investir? Il va prendre une heure et regarder un peu avec les petites stratégies et techniques qu'on lui a données. Il dit, ok, je vais acheter par exemple l'Ethereum qui est une crypto-monnaie. Alors, il prend sa machine et puis il regarde il dit « Ok, je crois que c'est le bon moment d'acheter. » Et après, dès qu'il achète, il n'est plus là. avec Toi, il est quitté derrière la machine. Oh, un trader, un trader c'est quelqu'un qui doit surveiller constamment le marché. C'est quelqu'un qui passe pratiquement 7 heures sur son PC parce que le trader ne peut pas aller au marché et revenir sans regarder ça. Tu vas marcher, tête prouvé. J'ai eu ça comme expérience. Et tu peux très facilement perdre tout ton argent en un claquement de doigts parce qu'il suffit juste que… Euh, et Néo coupe le courant deux minutes quand tu n'as pas de courant tu n'as plus de connexion mais alors tu es foutu les deux minutes d'après quand tu te réveilles le moment de sortie du marché est passé ah tiens voilà ça perdu tout ton argent donc c'est quelqu'un qui doit être overconnected tu dois même avoir les sources secondaires de, parce qu'il faut que tu sois toujours tu vois c'est ça un peu une différence donc un trader moi je dirais encore profil de trader ces profils, la plupart du temps, je veux dire, c'est pour les jeunes, le trading. Moi, je vais dire ça comme ça. Le trading, ce pas pour quelqu'un qui est assis dans son bureau, il a déjà son travail. Quand tu veux un revenu passif, non, ne fais pas le trading. Le trading, c'est bon pour celui qui a le temps. C'est à temps bien plein. L'investisseur, c'est le passé. Je travaille, je suis au bureau, OK. Ah oh, tiens, ça, ça peut donner. Hein. Tu prends un peu, tu restes. Après, tu pas parvagas tes occupations, tu peux faire mille choses à la fois quand tu es investisseur. Le trader, il a besoin de beaucoup de temps. Vraiment, beaucoup. Maintenant, si je reviens à la question de celui qui m'a dit, je suis plus crypto. Exactement. Crypto je action? Plus crypto, je suis plus crypto-monnaie euh, que action d'entreprise. Alors, les actions, comme je vous ai dit, c'est un investissement à long terme. Je vais pas, c'est un moyen supplémentaire de te faire de l'argent sur le long terme. Alors, quand moi, je mets mon argent dans les actions, c'est que je compte que, bon, les 100 000 ou les 10 000 que j'ai mis ici, je vais vous regarder dans 5 ans. Alors, j'ai déjà investi, j'ai déjà étudié. J'enlève ma tête, je me concentre vers d'autres sources d'investissement. La crypto, c'est chaque jour, il y a un nouveau truc, il y a un nouveau quelque chose. dont tu es toujours en train de chercher une pépite qui peut te faire encore quelque chose. En un peu de temps, Donc, tu holds, tu fais un peu de staking. Ça, c'est ce que je fais régulièrement et je vends de la crypto. Donc, du coup, je suis frotté à ça chaque jour, en longueur de journée, du matin au soir. Voilà pourquoi okay. vous aurez l'impression que je suis plus crypto. Mais étant donné que la bout, comme je vous ai dit, c'est un domaine où tu présentes de quoi les questions. Tu celui qui veut apprendre à gérer son portefeuille sans faire une formation complète peut le faire. Mais il ne sera pas derrière le cahier chaque jour. Non, non, non. Il peut se connecter cinq minutes dans son compte. Il voit, ah tiens, ça m'a déjà fait 1%. Il quitte. Il va à autre chose. Le trader, ce n'est pas pareil. moi par Mais contre, la formation euh, je dont euh, tu nous parlais, c'était un peu de crypto. Crypto. La formation dont tu parlais, du coup, c'était ça un peu la question. Est-ce que c'est plus crypto à c'est plus action ou c'est les deux Non, la formation, là, on est sur le thème de la bourse. La formation Exactement. dont je suis en train de parler, là, c'est une formation à la bourse uniquement. Ok. Donc, c'est pour vous former aux actions d'entreprises à dividendes boursiers Donc, ce n'est pas euh, une formation dans la crypto, puisque bon… On sait déjà que je ceux qui veulent faire la formation en crypto, il y a des formations en crypto, mais celle-là c'est only boss c'est uniquement la bourse. D'accord, ok. Um, il y a Ous qui demande le marché actuel est très volatile. Est-ce que tu peux nous le marché, de quoi? Ça que le marché que, des est cryptos, est-ce qu'il peut être plus précis là Le marché volatile, mm -hmm. c'est le marché de la crypto monnaie. Et ce qui me mais dit mais ça encore. Ça veut dire quoi euh, déjà Parce que là, on nous volatil, dit volatilité. Ça, ça va, c'est quoi exactement <rire> Ok. Alors. Peut-être qu'entre vous, les traders là-bas, vous vous vous sentez des mots et des on ne comprend rien. Vos... bien. Là. Voilà. <rire> Alors, quand on parle de volatilité, quand on dit que quelque chose est volatil, c'est quelque chose qui ne reste pas sur place. c'est quelque chose qui ne se calme pas, qui ne stagne pas, qui n'est pas constant. Ça signifie que ça bouge. Volatil, ça signifie que ça influe beaucoup. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Tu ne sais même pas où ça va. Tu ne sais pas où ça vient. Ça passe, ça vient, ça passe, ça vient, sans demander ton avis. Et ça, c'est la crypto-monnaie. Euh, contrairement aux actions, les actions n'ont pas beaucoup d'inflation. Les actions, la bourse n'a pas beaucoup de volatilité. C'est-à-dire, je vais prendre l'exemple. Dans la crypto-monnaie, le matin, le Bitcoin a 40 000 dollars. Tu dors la nuit. Le but qu'on a 48 000 dollars. Tu te réveilles le matin. Le but qu'on a 39 000 dollars. C'est-à-dire, c'est ça, en fait, fait qu'on appelle nuit avec, avec tout ça, tu fais comment vous dormir? <rire> non, mais là, je ne trade pas si je veux dormir. Avec tout ça, ah. je ne pas parce que tu déjà fait l'expérience. Je te promets, quand tu as une position, tu vas se sauter comme ça. Tu as toujours envie de regarder. Sauf si tu as pris une position sur le même comme ça, tu ne dors pas. Tu dois avec un oeil. Tu dois avec un oeil. Oh, quand c'est comme ça. Non, moi, je ris. Je ris pourquoi? Parce que pour moi, quand le marché est bas en tant qu'investisseur, parce que moi, je suis plus investisseur que trader. Hein, le trading pour moi, comme je vous l'ai dit, le trading pour moi, c'est pour la retraite. Quand je dis retraite, c'est que je m'assois. Ça sera comme au jeu vidéo. Tu je peux rester là du matin au soir parce que ça nécessite de temps. C'est le job pour la retraite pour moi. Ce n'est pas pour maintenant. Maintenant, là. Quand le marché est bas, je souris, c'est volatile, je souris, parce que je dis, ah, je encore un peu, même beaucoup, là. Tandis on a, nous, le temps d'acheter les petites cryptos qu'on a pas le temps d'acheter, qui sont de très bons projets, et c'est quand le marché embête qu'on achète beaucoup, parce que c'est là qu'on fera plus de bénéfices. Tu vois, par exemple, j'ai acheté une crypto, elle était à 50 dollars, mais quand je vois la crypto, elle est déjà à 110 dollars, elle m'a déjà fait 100%, non? Je souris, dans mes bénéfices, c'est ma chez qui a fait 100%. Non c est, c est, c est mais ok, mais ok, il faut que tu nous aides aussi à sourire. Hein. Les autres font <rire> sourire avec toi. Tu nous donnes le nom de la crypto. Non, justement, justement, c'est ce que je fais souvent sur ma chaîne, c'est que les cryptos qui font sourire de temps à temps, c'est les balances. Je dis, ben, voilà un projet intéressant. Donc voilà. voilà euh, donc bon, en notifiant toujours d'aller faire vos propres recherches. Euh, ne pas passer par des que vous devez. Là, c'était vraiment éviter ça. Oui, ça c'est important. Merci Olga de le mentionner. Uh, Olga donne des astuces sur les cryptos qui sont intéressantes, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, do your own research. Faites, faites, voilà, faites, investissez, prenez toute l'entière responsabilité sur tout investissement que vous allez faire. Le risque mmh. zéro n'existe pas. Et On peut pas. tout perdre. On peut tout perdre. Investissez juste ce que vous êtes prêt à perdre. Comme ça, vous, vous revenez le matin, il n'y a plus rien. Bon, ben, vous passez à autre chose, avec tout perdu. <rire> On ne rigole, ouais. mais c'est très, très important. Il euh, y a une question de Yémeni qui demande, « J'ai voulu me lancer en crypto une fois. J'ai acheté des cryptos. Un cousin m'a dit que c'était des cheap coins et que c'est un mauvais investissement. Je veux savoir... Investir en crypto, c'est-à-dire quoi? Est-ce que tu peux nous parler un peu? C'est vrai que ce n'est pas exactement... Le sujet? Ok, je vais juste répondre à, à la question. Alors, un investissement, quand on parle d'investir en crypto, c'est un peu comme euh, j'achète une crypto-monnaie quand elle est basse. Et je la revends quand elle fait un peu de bénéfices. Je ne sais pas jusqu'où elle va faire le bénéfice. Mais si, par exemple, je sais que j'ai acheté une crypto et que j'ai mis 50 dollars, et puis après deux jours, une semaine, un mois, en fonction du temps que je veux la garder, je vois qu'elle m'a déjà fait euh, mon portefeuille de 50 dollars. Je vois afficher par exemple, 200 dollars. Ça signifie que j'ai déjà fait 150 dollars de bénéfices. Donc, voilà ce que c'est qu'investir en crypto. J'enlève mon bénéfice. Je le, je le garde ou je compte je peux tout vendre ou alors je garde encore la crypto si je veux. Mais c'est juste acheter une crypto, la garder pour un temps à ce qu'elle prenne de la valeur et ensuite la revendre pour prendre son bénéfice. Et euh, ce qui parle de shitcoin en fait. Exactement. Les shitcoin ah, shit la plupart du temps c est, c est, on appelle les shitcoin la, la plupart du temps euh, les crypto-monnaies qui n'ont pas de projet qui n'ont vraiment pas un projet en arrière. C'est pour dire que tu vas voir un truc qui va venir faire un buzz. Quand tu vas aller sur la plateforme, le white paper, donc euh, le, le livre blanc ne te donne pas, le cahier de projet ne te dit pas réellement c'est quoi le pro la problématique qu'ils sont venus résoudre. En fait, ils sont là c'est pour donner la solution à quel problème dans la société. Donc, ils n'ont pas vraiment un projet réel, ils n'ont pas un cahier de route réel. Même les gens qui sont même dans le projet, on n'a même pas l'air de vraiment les connaître. Donc, c'est donc des cryptos qui viennent pour un peu le buzz là, et puis après, disparaissent. La plupart du temps, c'est ce qu'on nomme des shitcoins. C'est pour dire que c'est des, des, des cryptos qui n'ont pas de projet, de, qui n'ont pas de réel projet en arrière. D'accord. Euh, donc, mauvais investissement, vrai, faux. Est-ce que tu conseillerais à quelqu'un d'investir dans ces cryptos qui n'ont pas de, de projet en arrière? Alors, moi, je dis toujours euh, chacun sait ce qu'il veut. Moi, je n'investirai pas. Parce que l'objectif de l'investissement, c'est de se comporter, moi, je me comporte en ligne comme une assurance. C'est d'investir dans le meilleur risque. Vous savez, parce que tout est un risque, alors on essaie toujours d'investir dans le meilleur risque. Et investir dans le meilleur risque signifie euh, essayer quand même, n'est-ce pas, d'éviter là où on va tout perdre. Voyez, ouais, Même s'il y a possibilité de perdre, on, est, on ne va pas quand même entrer dans le trou directement on voit le trou donc oui. on évite on, est, on cherche le meilleur risque le meilleur risque c'est là où je vois ah tiens ça c'est un projet ils ont une problématique et puis après voilà le projet là depuis et je vois que là ils ont fait une bonne évolution voilà ils ont encore ceci dans leur feuille de route ils ont dans leur route envie de ils ont encore au but de faire ci donc ça signifie que le projet pas encore ils ont des projets et donc la crypto peut encore prendre de la valeur alors je vais l'acheter je ne vais pas juste me lever et puis après, et je peux me tromper, mais au moins, j'aurais étudié. Donc, j'aurais minimisé le risque. Si je ça. me trompe, que je vois que mais depuis six mois, la crypto ça monte ou ça descend. Alors, que de tout perdre, je vends et j'achète une autre. Mais au moins, ça. Ça, ce serait différent de quelqu'un qui a acheté un shitcoin, qui a fait le buzz, achète, achète, achète, achète ça va. C'est souvent le langage que les, je vois dans les réseaux sociaux. Ne me demande pas, Oh, ça va brûler un zéro, Oh, ça va brûler deux zéros, Acheter, acheter. Et tu achètes parce qu'un ami t'a dit, achète parce que ça va bouler. Comme tu ne comprends pas de quoi question question, tu achètes quand même. Ça, c'est vraiment Exactement. une mauvaise façon de faire. Oui, oui. Waouh, merci. Divine qui demande, euh, la gestion de, de compte d'action se déroule comment? Ça, ben, ça c'est dans, dans la formation qu'on t'apprend ça. c'est nous que quoi? C'est former. Elle n'est pas débutante. Mais... Comme on a dit tout à l'heure, l'action, l'action dont il parle, L'action, c'est la part que tu as achetée dans l'entreprise, en fait. Ok. Action, Donc, là, je voudrais savoir comment la gestion de, de, cette, de ces, oui. ces actions. La gestion du compte, maintenant, pour gérer un compte, il faut d'abord avoir le compte. Pour avoir le compte, il faut, compte. Hmm? Pour compte, il faut savoir. Gérer. Je pensais qu'il fallait acheter, laisser, attendre, revenir dans 5 ans et vendre. Là, est-ce qu'il y a besoin acheter. de. Acheter. Oui, gérer signifie, en fait, pour moi, je dirais d'autres personnes vont trouver ça. Est-ce que non Mais attendez. L'avantage de l'économie numérique, c'est que vous êtes votre propre gestionnaire de compte. Ça, c'est une liberté que moi, j'aime bien. Vous ne savez pas comment c'est énervant d'arriver dans une banque. Tu veux prends ton argent, tu perds d'abord 4-5 heures là, assis, pour que quand tu arrives au guichet, on te dit, madame, il y a un problème dans votre compte. Quel problème euh, Il manque le plan de localisation, mais ce n'est pas possible. Quand je faisais les là, vous m'avez pas dit qu'il n'y avait pas le plan de localisation, pourquoi Pourquoi c'est au moment de prendre mon argent qui a déjà le problème de plan de localisation ah, vous voyez? exactement Là, c'est vraiment pas gentil. Oh, je suis ma propre gestionnaire en ligne. J'enlève mmh. mon argent quand je veux, j'utilise quand je veux. Et pour savoir le faire, il faut bien voir. Il faut bien savoir manipuler l'environnement, c'est-à-dire le portefeuille où tu as mis donc ton argent, là. Il faut savoir l'utiliser. Et c'est cette utilisation-là qu'on appelle gérer le compte ou gérer ton portefeuille. Hein? Donc je pense qu'on doit aller à ce secret. Alors, ça fait plusieurs formes tout autour de cette formation. Vas-y, parle-nous de cette formation, des secrets qu'il y a à l'intérieur et, et tout ceux qui veulent savoir comment gérer le compte, comment créer un compte, comment investir de manière sécurisée en bourse sans savoir comment le faire. Non, mais Olga, tu ne nous fais pas ça. Ce pas quand on veut savoir le comment, là, que tu ne parles plus. <rire> non, mais attends, comment Attends, parce que je crois que je n'ai pas bien compris oui. la question. Ah, OK. La, la question, c'était, on a tourné autour du pot de la formation depuis un moment. Maintenant, parle nous de cette formation, parce qu'il y a des secrets oh. à l'intérieur. Donc, dis-nous dis plus. Alors, alors, dans la formation, normalement, ce que vous apprenez, c'est comment investir en bourse, premièrement. Les différents marchés sur lesquels vous devez investir. Comment choisir quand on dit les différents marchés? Je vous ai parlé tout à l'heure euh, du marché africain, du marché européen. Donc, C'est-à-dire les entreprises qui sont cotées en bourse qui sont en Afrique ou qui sont cotées en bourse qui sont en Europe ou en Amérique. Donc, comment? Euh, investir sur ces différents marchés-là, parce que tous n'ont pas la même, euh, la même méthodologie, je dirais. Voilà. Les différences, c'est-à-dire, euh, vous allez apprendre entre la différence entre l'investissement et le trading. Parce que c'est aussi deux choses, comme je vous l'ai dit. Il y a oui. ces deux profils-là qu'il faut savoir euh, différencier. Et maintenant, pourquoi investir dans les actions euh, D'entreprise à dividendes boursiers. Donc, ça aussi, il faut comprendre pourquoi. Mmh? Et maintenant, euh, les différentes étapes pour être un bon investisseur en bourse, c'est-à-dire un investisseur voilà, dans ce qu'on appelle ça un, un, un bon success story dans l'investissement à la bourse. Donc, tous ces petits, euh, ces astuces, les stratégies d'intérêt composés, comment rentabiliser ou alors comment optimiser votre investissement à la bourse. Ça, là, c'est tout ce que vous apprenez dans euh, l'investissement, dans, dans la formation euh, en bourse. Et comment, bien entendu, gérer le compte. C'est-à-dire, la gestion du compte elle est la toute première parce qu'on a deux personnes, deux types de formation. On a la formation de quelqu'un qui veut faire une formation carrément complète, c'est-à-dire qu'il veut tout connaître de A à Z. Et ce genre de personnes, la plupart du temps, deviennent à la fin même des formateurs parce que c'est comme un étudiant qui a tout appris et après, bien sûr transmettre aussi ce qu'il a appris. C'est des gens qui ont, euh, selon leurs objectifs. Maintenant, on a celui-là qui a le profil de quelqu'un qui, bon, lui, euh, les longs cahiers, les crayons, les bics là, n'ont que pas trop dans sa tête. Alors là, qu'est-ce qu'on lui apprend? On lui apprend juste comment gérer son compte, comment, euh, sélectionner une entreprise, comment euh, étudier l'entreprise et tout. Maintenant, comment mettre l'argent dans ton compte et comment gérer ton compte, comment retirer l'argent dedans, comment mettre l'argent dedans et tout. Donc, ça, c'est les bases comme gestionnaire de compte. Donc, tu formes un peu comme gestionnaire de ton propre compte, quoi. D'accord. Où est-ce qu'on peut prendre cette forma formation et combien est-ce qu'elle coûte, par exemple? Ok. Alors, la formation, vous pouvez la prendre en présentiel à Yaoundé, euh, comme à Douala. À Douala, c'est en Dukoti. Euh, à Yaoundé, c'est en Sam. Et en ligne, la plupart du temps, Et je précise que les formations en présentiel sont plus chères parce qu'elles nécessitent des ressources. De, de, de, de, de, voilà. Par contre, les formations en ligne sont euh, moins chères. Maintenant, pour ce qui est des formations, la personne qui veut faire une formation complète, si tu veux juste t'intéresser, euh, au marché africain, c'est-à-dire aux entreprises africaines qui sont en bourse, la formation en elle-même coûte 150 000 à complète. Mais euh, euh, par remise de, de tes followers sur ta chaîne, on pourra bien la faire à 100 000 francs. Ça, c'est en individuel. Maintenant, wow, pour quelqu'un qui veut juste apprendre à gérer son compte, la formation, euh, c'est 50 000 et dure la plupart du temps une semaine. Maintenant, en super promotion, je dirais, c'est-à-dire euh, s'il si y a 10 personnes qui nous suivent ce soir, qui sont prêtes à faire une formation pour l'investissement à la bourse, on peut faire euh, un séminaire de formation et on va faire une offre promo de 50 000 francs où on aura. il faudra qu'on ait minimum 10 personnes pour pouvoir leur donner une formation complète qui coûte normalement 150 000, on pourra les faire à 50 000 dans, dans un séminaire pendant deux jours, mais il faut au moins 10 personnes pour ça. Donc ça, c'est wow. le, le, le cadeau que je pourrais te faire à toi et à tes, tes followers, à tes entraves. Wow, super, super, super. Mais là, il va falloir, euh, il va falloir que quelqu'un s'occupe de toute cette organisation-là. De prendre des, des noms des intéressés, organiser, etc. Je pense qu'ils peuvent euh, juste te contacter via ton mail et puis après. D'accord. Euh, donc, vous avez, vous pouvez contacter par mail femmessmartonline.com ou alors sur le numéro de WhatsApp qui s'affiche ici. Et après avoir eu 10 personnes, je clôture la liste et je contacte Olga. Euh, je crois que vous avez vu aussi le, la, la formation Alibaba qui sera en présentiel au Cameroun. Euh, ce sera à Douala et à Yaoundé. Et là, je suis en train de me demander si on ne va pas combiner formation sur la vente sur Amazon et trading. Ça va faire deux jours à avoir plein d'informations pour voilà, savoir toi. comment gagner. <rire> Waouh, intéressant. Euh, merci, Olga. Merci pour tout. Je pense que ça va être intéressant. Je vais, euh, je vais euh, publier aussi sur, euh, dans le groupe Facebook, et etc., sur les réseaux sociaux. Et, et dès que le nombre est atteint, je pourrai, je pourrai te contacter à cet effet. Ok. Wow, super. Alors, avant de... J'ai envie de dire clôturer, mais ça fait... Oui, ça fait plus d'une heure que nous sommes là. Euh, Olga, il faudrait qu'on apprenne à te connaître un petit peu plus. Ah bon? Oui, oui, oui, oui. il faut, il faut qu'on apprenne à te connaître un petit peu plus. Euh, on sait déjà que tu es très porté sur tout ce qui touche l'argent. Mais je, voilà. vais, je vais te poser une série de questions. Et à chaque fois, il faut que tu choisisses une, une réponse. Ce okay. serait par exemple euh, entre le sucre et le sel. Si tu avais à choisir, tu prendrais quoi? Je prendrais le sel. Le sel? <rire> Parce que je n'aime pas le sucre. Je ne suis pas non. sucre. Donc, <rire> a priori, de... je voudrais peut-être avoir le sel. <rire> ok, ok. Donc, ça va être une, une, une série de, de questions comme ça. Et il faudra choisir à chaque fois une réponse entre les deux. D'accord. Ok. Est-ce que tu es plutôt café ou thé? Je suis café. Ah ouais, café à 100%. <rire> 100%. <rire> ok, ok. Tu as parlé de Douala et Yaoundé, s'il fallait choisir Douala ou Yaoundé? Yaoundé. Ah, ok. <rire> J'aurais dit Douala pourtant. Bon, Yaoundé, ok. Um, <rire> crypto ou bourse? Euh, il faut absolument choisir. Il faut absolument choisir. Alors, je dirais, est... je dirais crypto. Ah, crypto, ok. Toi, tu aimes les trucs de la jeunesse, quoi, il faut que ça bouge. L'argent, l'argent, l'argent. Bien que j'investisse ah. partout, je suis un peu, comme je disais, des stratégies, hein. Si ah, tu oui, vas oui. avoir l'argent chaque jour, je sais déjà que l'année prochaine, j'aurai un argent que j'ai investi l'année passée, donc. C'est comme ça. Exactement. exactement. Euh, te vertis pendant un mois en pantalon ou en jupe? Pardon? Pantalon ou jupe? Robe et jupe, c'est la même chose. <rire> euh, non, robe et jupe, non. Pantalon ou alors jupe? Pendant un mois, si je dois me vêtir? Oui, uniquement en pantalon ou uniquement en jupe? Ah, ça c'est une question compliquée. Si je dois me c'est sûr que je porterai plus de jupe que de pantalon. Jupe, ok. On va faire un challenge, un mois en jupe. <rire> D'accord. <rire> ok, ok. Est-ce que tu peux te passer de ton téléphone ou de ton ordinateur? Ah, ça, non. Ça, c'est pour que je tombe malade. Il faut que tu choisisses ça, téléphone ou ordinateur? Euh, je prends le téléphone. Ah, téléphone, ok. J'ai cru que tu allais dire non, là, là, il n'y a pas de choix. <rire> non, non, téléphone, téléphone. <rire> ok, téléphone, ordinateur passe à côté. Euh, TikTok ou Instagram? Comment si je te dis que je suis au coin des deux là, tu vas me croire Ah ah bon C'est vrai Ah j'allais te dire, j'allais te dire shortcut YouTube. Ah ok <rire> d'accord bon on laisse alors ça. Euh, une petite dernière pour la roue. tu es plutôt légumes ou euh, ou bien viande, viande. Si. Légumes. Les deux Légumes. Légumes. légumes. Ah, ouais. je préfère les légumes à la viande. Ouais. Mmh. Ok, ok. Merci. Merci, garde de t'être prêté au jeu. On a sait un peu plus sur toi. Euh, C'était vraiment un plaisir. J'ai essayé de faire comme quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout en bourse pour, euh, pour permettre à, à ceux et surtout à celles qui, euh, qui entendent souvent parler, qui ne savent pas du tout ce que c'est de, de mieux comprendre et surtout de démystifier le sujet. J'espère que la mission a été accomplie et, et que ça vous a donné envie d'en savoir un peu plus. Et ça peut être quelque chose pour vous, ça peut ne pas être quelque chose pour vous, au moins en ayant l'information, vous pouvez mieux décider. Olga, est-ce que tu as un mot de la fin, des encouragements ou un conseil pour ceux qui nous regardent? Bien sûr. Alors, euh, le conseil pour la fin, ce que je pourrais dire à tous ceux-là qui sont débutants, parce que je suppose que le public avancé connaît déjà un peu plus, euh, pour investir, que ce soit en bourse ou dans n'importe quoi, je dirais à tout débutant, n'allez jamais prêter l'argent de quelqu'un pour venir investir avec. Vraiment. Mmh. Mmh. Ne prêtez pas l'argent de trouver. Investissez avec vos économies. De deux, n'investis pas pour avoir fin demain et te retrouver endetté. Investis tes économies ou tes bénéfices. N'investis pas l'argent qui te permet de vivre chaque jour. Garde toujours un tout petit peu, ça t'évitera de rentrer dans les dettes. Investis toujours ce que tu es capable d'accepter de perdre parce que le risque zéro n'existe pas. N'investis pas parce que Charlotte a investi dans ça ou bien Olga a investi dans ça. Charlotte, Olga vont te donner les conseils pour mieux gagner ton argent quand tu investis dans ce ou ça. Mais la décision finale, te revient. ne cherche jamais un bouc émissaire quand tu, tu perds de l'argent. Donc moi, c'est ce que je pourrais dire au public débutant. Et tout, tout, faites vos recherches, faites toujours vos propres recherches. C'est très important, je vous assure, ça va vous trouver demain. Exactement. Faites vos recherches et informez-vous oui. toujours au minimum. Toujours, c'est très mm -hmm. important. Exactement. Voilà. Wow! Quel mot de la fin! Ah, mais vraiment, merci. Je ne peux rien rajouter. d'autre. On, on va se quitter avec ces mots de la fin. Merci, Olga. Merci d'avoir été là. Merci pour ce beau moment. Merci pour plaisir. Tes... Merci wow. à toi de m'avoir invité sur ta chaîne, c'était un plaisir. J'espère que euh, tu as été satisfaite et que les questions étaient, ont eu toutes des réponses. Donc, <rire> oui, oui, attends, attends, on a oublié tes coordonnées, s'il te plaît. Comment te joindre? Alors déjà, euh, je suis joignable par mail. Par mail, vous pouvez me joindre sur euh, l'adresse olga.amani arroba gmail.com. Ça, c'est mon adresse email, olga.lavenir. Oh, pas Olga, parce qu'il y a plusieurs, c'est plutôt l'avenir, olga.lavenir, l'avenir en un mot. Donc voilà, arroba gmail.com. Et alors, euh, par WhatsApp, euh, le WhatsApp de mon entreprise, c'est-à-dire le WhatsApp du bureau. Vous pouvez aussi me joindre là au plus 237 par WhatsApp par appel. Au plus 237, 672 72 38 18. Donc voilà. Olga olga olga. 6 237. 672. 672 plus 237 pour l'indicatif du pays. Oui. 672. Oui. 72 encore. Oui. 38. 38. 18 18, ok. Voilà, super. donc voilà mes deux, euh, deux contacts publics. Je n'étais pas la seule, là, justement. Il demandait Tu peux écrire <rire> <C 'est rire> bon, <merci. rire> wow. Ah, super, super. Merci, merci beaucoup, Olga. Euh, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Rendez-vous dimanche, dimanche 15h GMT pour la formation en direct. Là, ce sera sur, euh, sur Amazon. Ce dimanche, je vais te parler de comment, Olga, tu peux, tu peux assister aussi. Hein. Euh, Bien sûr. Les gens qui veulent envoyer des articles à l'entrepôt d'Amazon. Donc, quand tu as déjà créé ton plan d'envoi, mais qu'au final, tu veux envoyer plus d'articles ou moins d'articles. Comment est-ce que tu fais pour modifier ton plan et pour pouvoir envoyer ces articles-là? Donc, pour tous ceux qui veulent savoir comment ça se passe, ce sera aussi l'occasion de vous prendre à d'autres Je questions. serai là, je serai là, c'est tout que je fais. J'ai dit que je fais, je suis comme extant je fais d'en dessous. Ah oui! Hein, euh, euh, j'ai bien, j'ai, ah, pour attends, je n'ai pas dit aux gens que j'avais un institut de beauté. Mais attendez, j'ai mon institut de beauté, hein. C'est, ah bon? je, je, je vous invite à ah, pour ceux qui sont à Yaoundé, à y faire un tour ensemble, vous allez aimer. Mm -hmm. alors, on non, va prendre on bien soin de vous. Et Ooh. aussi, euh, je fais aussi dans l'événementiel. Mm -hmm. Wow! Donc, ah, euh, oui. si vous voulez organiser les, les, les mariages, les finirages, les anniversaires, tout ce que vous voulez, euh, en tout ce qui concerne matériel complet, mm, je suis aussi là. Et je vends aussi des articles. Donc, c'est pourquoi je ne vais pas manquer la formation Amazon, hein, parce que ah, moi-même, euh, je faisais des achats, tu je sais, parce que je faisais des achats. Donc, je fais dans tout. Donc, Amazon, c'est sûr, je, je serai là. Je copie juste ton adresse Olga Lavenir, arroba, si y a euh, quelqu'un qui est... Il si y a ça, un point voit. que tu as oublié. Olga... Ah, point. olga .lavenir, arroba, voilà, l'avenir, voilà. R à la fin. Et super, oui, je l'ai mis avec R à la fin. Super, super. Merci Olga, merci beaucoup et à très, très bientôt. Merci à toi Charlotte. Avec... Merci. Mm -hmm. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et rendez-vous dimanche.